Eh bien oui, vous ne rêvez pas, nous sommes bien présents maintenant devant vos yeux ébahis. Je suis Loïc. Comment tu vas Julien Bah super, et toi Ça va très très bien. Alors on reprend sur le thème des fonctions. Donc dans la précédente vidéo, on vous a expliqué à quoi servait une fonction et comment elle fonctionnait. Dans cette vidéo, on va aller plus loin. Donc on va toujours travailler sur ces fonctions et on va dire que nos fonctions, on va avoir la possibilité de recevoir des valeurs en entrée. La fonction réalise ses opérations, ses traitements et elle fournit une valeur en sortie. Ouais. Alors Le mot-clé fonction, c'est un mot-clé que vous avez certainement déjà entendu dans d'autres sciences que l'informatique. Par exemple, en mathématiques, vous connaissez des fonctions comme la racine carrée ou l'addition, qui sont des éléments qui vont prendre des informations en entrée, qui vont faire un traitement et donner un résultat en sortie. Alors Par exemple, si on prend la fonction racine carrée, on pourrait lui donner 9 en entrée et elle donnerait 3 en sortie. Si on prend la fonction addition, on peut lui donner en entrée 16 et 26, et puis en sortie, elle va nous donner 42. Ouais, alors là, ici, on a des exemples de fonctions donc, euh, qui prennent en entrée des valeurs et qui fournissent en sortie euh... Une valeur. Alors ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est que les fonctions vont prendre en entrée soit aucune valeur, soit une valeur, soit plusieurs valeurs et on n'a pas de limite sur la quantité. Par contre, en sortie, on n'aura que deux possibilités soit la fonction ne fournit pas de, de sortie, soit elle fournit une valeur en sortie, mais euh, plus de une, c'est impossible. Jusqu'alors, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, on a vu des exemples de fonctions, et le point commun entre toutes ces fonctions, c'est qu'elles ne prenaient pas de valeur en entrée, et qu'elles ne fournissaient pas de valeur en sortie. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ces deux éléments. Dans cette vidéo, on va s'attacher à vous détailler comment fonctionne la sortie de la fonction. Donc on va, on va travailler sur des fonctions qui fournissent une sortie en algorithmique, une fonction qui fournit une sortie, et dite une fonction avec retour. Donc on va utiliser indifféremment le mot sortie ou le mot retour à partir ouais, de maintenant, pour nous dire la même chose. Alors si vous vous souvenez bien, dans notre précédente vidéo, on avait laissé de côté un mot volontairement, le, le mot clé vide, qu'on faisait figurer devant le nom de la fonction au niveau de sa définition. Ce mot clé vide permet justement d'indiquer qu'on définit une fonction qui n'a pas de sortie, on appelle ça donc une fonction sans retour. Donc euh, maintenant on va s'attacher à, à la syntaxe de ces fameuses fonctions avec retour. Et pour ça, alors c'est comme pour la fonction de sans retour, on a deux, deux blocs. On a la partie description de « de déclaration de la fonction euh, », qui est placée au-dessus du programme, ou en tout cas au-dessus de l'endroit où on l'appelle, et la partie « appel à la fonction oui. ». Pour définir la fonction, euh, dès qu'on a affaire à une fonction avec retour, il y a deux éléments très importants à prendre en compte. Le premier de ces deux éléments, c'est devant le nom de la fonction, on va faire figurer un type. Un type à choisir parmi entier, réel, chaîne ou booléen, c'est-à-dire un des quatre types de l'algorithmique. Ce type va nous permettre d'indiquer le type de données retournées par la fonction. Ouais, donc euh, du coup, on a voilà, deux, deux cas sans retour, et dans ce cas-là, la, la fonction est précédée du mot vide, avec retour, et on, fait, on précise le type de données euh, euh, devant le nom de la fonction. Dans le deuxième cas de figure, donc si vous avez une fonction avec retour, la dernière ligne du bloc d'instruction de la fonction est obligatoirement retournée, suivie de soit une valeur, soit une variable, soit une expression, et euh, cette valeur variable ou expression doit impérativement être du type défini devant le nom de la fonction, et puis un point virgule. Ouais. Maintenant, on va passer à l'appel de la fonction. Alors, vous allez voir que ça ressemble très fortement à ce qu'on a vu avec les fonctions sans retour. Pour appeler la fonction, ici on l'appelle dans le programme principal, mais on peut très bien l'appeler dans une autre fonction, ce serait exactement pareil. Eh bien pour appeler la fonction, on fait figurer son nom, et juste derrière, une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. Et puis, s'il n'y a rien d'autre à écrire, on va forcément mettre un point-virgule derrière. Mais il y a une petite nuance. Ouais. Quand on va euh, exécuter l'appel de la fonction, eh bien la, la fonction à l'endroit où on l'appelle va être remplacée par la valeur de son retour. Donc le, Ce qui est derrière retourné, ça contient une valeur, et cette valeur-là va venir remplacer le nom de la fonction à l'endroit de l'appel. Alors on va prendre maintenant euh, un petit exemple pour vous montrer tout ça, pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Donc On a ici, dans notre exemple, euh, déclaré un algorithme dans lequel on a une fonction, on définit une fonction, une fonction qui s'appelle pi, et qui a un retour de type réel. Alors vous vous en doutez certainement, cette fonction va permettre de récupérer la valeur réelle de pi en mathématiques. Donc On a fait figurer le mot-clé réel, le nom de la fonction, qu'on a appelé pi, c'est assez significatif, parenthèse ouvrante, parenthèse sermante, les accolades, et dans le bloc d'instruction de la fonction, on fait quoi On déclare une variable var de type réel, à cette variable var, on affecte la valeur 3, 14, 15 avec vraiment un détail assez poussé de notre valeur de pi. Et puis on fait figurer le mot-clé retourné suivi de notre variable. Et c'est bien évidemment le contenu de cette variable, c'est-à-dire la valeur 3, 14 et les brettes, qui sera retourné lorsque l'on va appeler la fonction. Alors on passe ensuite euh, au programme principal, et donc euh, c'est là que commence euh, la trace euh, de l'algorithme. Donc dans ce programme principal, on déclare trois variables, donc le périmètre, la surface euh, et le rayon. Euh, qui sont donc des, des valeurs réelles, et on va demander à l'utilisateur de choisir une valeur pour le rayon. Euh, l'utilisateur, dans notre exemple, va saisir la valeur 5. Ouais. Maintenant, dans la variable périmètre, périm, qu'on a appelé dans notre, dans notre algorithme, on souhaite récupérer le, euh, la valeur du périmètre du cercle. Donc pour ça, on va lui stocker dans cette variable le résultat d'une expression, et notre expression, c'est quoi C'est 2 multiplié par le rayon, multiplié par la valeur de π. Et pour récupérer simplement la valeur de pi sans avoir besoin de la réécrire en entier, mais il suffit de faire appel à notre fonction π. Donc on fait figurer le nom de la fonction π suivi des deux parenthèses ou ventes fermantes. Mmh. Et cet appel va permettre de récupérer à cet endroit la valeur 3, 14, 15 et des brettes, avec tout le détail qui est donné dans la fonction, pour pouvoir faire le calcul. Et donc ça va nous donner un résultat au niveau du calcul qui est de 31,42. Voilà, et ensuite on a une, une autre affectation qui est donc surface reçoit π, euh, donc l'appel à la fonction fois rayon fois rayon, donc ici, on appelle la fonction pi qui va être remplacée par la valeur de son retour, donc 3,14, fois 5, fois 5. Et donc le résultat, on l'affecte à la variable surface. Puis on a deux fois l'instruction écrire où on va afficher donc, les résultats de nos calculs. Effectivement. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les retours de fonctions. Donc vous savez maintenant définir des fonctions qui n'ont pas de retour, des fonctions qui ont un retour. On ne peut pas aller plus loin de toute façon, c'est soit 0, soit un retour. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve, euh, on se retrouvera pour vous parler, euh, cette fois-ci, des paramètres des fonctions, c'est-à-dire ce qu'on va donner en entrée à nos fonctions. Ouais, alors on se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt, ciao